Lorsque vous voyez donc une configuration comme ceci en market profile et que vous avez le POC et le VPOC qui reste ici au-dessus alors que le marché donc descend très fort et eh bien vous pouvez vous dire que vous avez une très forte probabilité pour qu'il remonte. Donc vous avez des opportunités ici pour vous positionner à l'achat de manière à ce que vous suiviez le mouvement donc de correction qui va aller rechercher le POC et le VPOC donc qui se trouvent ici. Donc c'est très intéressant lorsque vous avez un excès comme cela d'attendre le moment donc en fonction des volumes que vous avez ici sur, les, donc sur le footprint et sur le carnet d'ordre. Vous voyez ce qui se présente à l'achat et à ce moment-là vous pouvez prendre un trait à l'achat et vous avez une grosse grosse probabilité, vous avez 80% de probabilité que le marché aille remonter ici dans cette zone-là. Donc c'est une, une information très intéressante donc c'est un truc que je vous donne qui vous sera certainement très utile donc quand vous avez un excès comme cela donc le marché qui descend et eh bien vous attendez, vous pouvez vous positionner donc à l'achat. Donc ici sur le footprint on voit donc les ordres qui sont réellement passés et ici les ordres qui se présentent donc sur le carnet d'ordres aussi bien à la vente donc ici la colonne de droite euh, qu'à l'achat donc ici la colonne de gauche et sur euh, le footprint c'est l'inverse donc vous avez donc ici les achats donc le marché qui monte et les ventes ici à gauche donc le marché qui pousse à la hausse ou à la baisse donc ce sont bien sûr des c'est une information extrêmement intéressante lorsque vous, lorsque vous utilisez ces outils donc pour vous positionner au meilleur moment. Donc ici vous observez ce qui se passe, vous regardez également le footprint et les ordres qui sont présentés ici et à ce moment-là donc vous pouvez vous positionner, vous mettez un stop sous le plus bas ici. Donc vous calculez bien sûr la taille de vos positions et votre stop loss de manière à ce que vous soyez donc positionné le mieux possible. Ici vous voyez on a un excès des petits volumes donc, qui sont euh, donc euh, réellement tradés. Donc on observe ici ce qui se passe vous voyez sur le market profile, donc marché qui descend encore ici, les contrats qui sont réellement passés ici, Donc on va voir ici on est à la lettre N, si on a une single print si c'est le cas à ce moment-là ce sera intéressant de se positionner à l'achat. Donc c'est un truc donc vous voyez le POC élevé, POC qui ne bouge pas pour le moment donc c'est très bon signe qu'on a une grosse probabilité que le marché va remonter. Donc il y a de la volatilité, ça bouge pour le moment donc vous voyez des petits volumes ici qui sont passés. Ici on a une single print, on va voir si le marché va descendre encore plus bas. On a des petits volumes ici vous voyez, ça se confirme ici bien sûr mais on voit toujours le POC et le VPOC qui restent constants ici. toujours pas mal de volume à la vente ici, vous voyez 838 contre de l'autre côté 494. Donc on voit ici également les contrats qui sont qui se présentent donc à l'achat comme à la vente, ici 226, vous voyez ça pousse quand même à la hausse comme c'est Donc peut-être que c'est le mouvement donc de remonter. C'est comme ça donc que vous pouvez déterminer ce qui se passe sur le marché et la probabilité que le marché va remonter dans cette zone-là. Donc ça vous fera bien sûr un très beau trade remonter là. Donc là on a trois lettres N, on a une belle single print, on va voir si ça se confirme. Donc ici on a le profil de la veille, Donc ici, vous voyez les contrats qui sont passés et les contrats qui sont proposés ici. Donc information bien sûr très intéressante pour vous positionner sur le marché, information que vous n'avez bien sûr pas lorsque vous tradez uniquement avec les bougies ou d'autres indicateurs.